Chapitre 92. 1. Voici ce qui a été écrit par Enoch, il écrivit ce traité de la sagesse pour tous les hommes appelés à gouverner ou à juger les autres hommes. Il l'écrivit encore pour tous mes enfants qui devront habiter sur la terre dans la suite des âges, et marcher dans les sentiers de la droiture et de la paix. 2. Que votre esprit ne s'afflige point pour ce qui doit vous arriver. Car le très saint et le très haut a marqué à chacun son temps. 3. Que l'homme juste se réveille de son sommeil, qu'il se lève et marche dans le sentier de la justice, dans les voies de la bonté et de la grâce. La miséricorde s'abaissera sur l'homme juste, et il sera revêtu à jamais de puissance et de sainteté. Il vivra dans le bien et dans la justice, et sa marche s'opérera dans la lumière éternelle, mais pour le pécheur, il ne marchera que dans les ténèbres.